Salut les rôlistes, et bienvenue à RPG a Day 2018, question numéro 9, comment un jeu vous a-t-il surpris Eh bien j'ai été surpris récemment bah, par Cthulhu, on m'appelle le Comme certains le savent, je, je participe en tant que joueur à la campagne des 5 supplices, éditée euh, il y a quelque temps par Sans Détour. Et eh bien ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été joueur euh, intensivement dans une campagne comme ça, euh, du début à la fin, hein. on, m'approche doucement de la fin. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de synesthésie avec mon personnage. J'ai eu, eu peur pour sa vie, j'ai eu envie de m'enrager lorsque lui sortait de ses gonds et, et envie de me, me sacrifier lorsque j'avais l'impression que le monde était entre mes mains. Euh, ça faisait bien bien longtemps que j'étais pas joueur comme ça dans une campagne complète. Ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Euh, et, euh, et du coup bah, je me suis surpris à rester, euh, à rester dans cette campagne à voir mon personnage évoluer euh, autant de ma main que, de, que des événements euh, j'ai vraiment kiffé voilà. j'ai vraiment pris un grand grand plaisir à être joueur à cette campagne je, je le prends toujours d'ailleurs hein, je sors d'une séance à l'instant et, euh, et on n'a pas, pas encore fini euh, et c'est vrai que voilà, c'est étonnant, c'est un jeu que je maîtrise, même un jeu que j'aurais tendance à dire aux gens que plus on le connaît et moins on prend plaisir à être joueur. Ce qui est seulement partiellement vrai, mais, mais un, un peu vrai là-dedans quand même. Hein. Cthulhu, c'est un jeu d'ambiance horreur, si on ne connaît pas les créatures qu'on nous présente, c'est euh, encore plus sympa. Et bien, malgré que je connaisse quand même pas mal l'appel de Cthulhu, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir à avoir ce personnage qui traverse la campagne, qui, qui met sa vie en jeu, qui, qui découvre des horreurs et, et poursuit des, des choses démoniaques plus grandes que lui. Je vais, je vais essayer de tenir mes mots quand même, le but étant pas de spoiler ceux qui s'apprêteraient à la jouer. En plus, est une campagne récente et inédite, donc le but n'étant pas de, de gâcher ça pour les gens. Encore quand on parle des ombres, la campagne est vieille... Mais, euh, mais voilà, donc bah, au plus récemment, en fait, j'ai été surpris par l'appel de euh, aussi étonnant que ça puisse paraître. Voilà, c'était la neuvième question de RPG A Day 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes